Bonjour mes chers élèves de César Malais, je sais que vous attendez tous la correction de l'entraînement et d'évaluation. petit rappel, pour je m'entraîne, il y a deux, activ deux activités, recopier les phrases de discours direct et réécrire ces phrases de discours direct. Pour évaluation, on a aussi deux, réécrire ces phrases de discours indirect et réécrire ce paragraphe au discours direct. D'accord Allons-y. On va voir la correction dans quelques instants. Alors, je m'entraîne, voici la correction de la première activité. Qu'est-ce que je dois faire Je dois recopier les phrases au discours direct. D'abord, la lecture. « Elle lui dit de ne pas se faire de soucis. »« Il lui dit de ne pas se faire de soucis. »« Je ne te conseille pas de sortir seul le soir, » dit le père à son fils. Je ne te conseille pas de sortir seul le soir. Dit le père à son fils. Le client demande au cahier. Le client demande au cahier. Montrez-moi cet appareil. Alors, d'après ce que j'ai vu, euh, je retiens. Lorsque je vois de guillemets. Et un verbe introducteur, ici, dit le père à son fils, c'est un discours direct. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le discours direct. Hein? D'accord? Je ne te conseille pas de sortir seul le soir. Alors, qui a dit ça? C'est le père. À qui? À son fils. Le père dit à son fils, deux fois, je ne te conseille pas de sortir seul le soir. Alors, le client demande au c'est la même chose ici montre moi cet appareil alors là c'est le discours direct voilà alors on peut reconnaître facilement par ces deux guillemets et la façon d'écrire cette phrase introductrice le client demande aucun qu'il voilà le verbe introducteur le client demande aucun qu'il deux points montrez moi cet appareil alors il lui dit de ne pas se faire de ceci non c'est pas une phrase au discours direct, mais au discours indirect, on va voir plus tard. Voilà la correction de la première activité. Maintenant, la correction de la deuxième activité. Réécrit ces phrases au discours direct. Salim me demande si je joue dans la pièce de théâtre présentée par ma classe. Le médecin prévient mon père qu'il doit arrêter de fumer. Mon père annonce habile qu'il va le punir. Alors, toutes ces phrases au discours indirect. Alors, ça me demande si. D'accord. Le médecin prévient mon père qu'il. Voilà. Mon père annonce habile qu'il. Alors, je vois ici le discours indirect. Mais la question me demande de réécrire ces phrases au discours direct. Voici la correction. Voici la correction. Voici le discours direct. Est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre présentée par ta classe Alors je vois ici la phrase interrogative euh, totale. Ça veut dire qu'on peut répondre soit par oui ou par non. Est-ce que tu joues me demande Salim. Salim qui me demande. Est-ce que tu, ça veut dire moi, me, tu, ça veut dire me. ici Est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre présentée par ta classe? La classe de qui? C'est ma classe. Me demande Salim. Salim me demande si. Alors, ce, euh, lorsque je vois... Une phrase interrogative totale, ça veut dire qu'il peut répondre soit par oui ou par non. Je dois mettre au discours indirect « si » au lieu de « est-ce que ». Céline me demande si je joue dans la pièce de théâtre présentée par ma classe. Mais la réponse ici, c'est « Est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre présentée par ta classe ?» me demande. Bien sûr, ici, si je ferme euh, du... Et je vais mettre mon infection. Alors ici, euh, « Vous devez arrêter de fumer. » Prévient le médecin à mon père. Alors, le médecin parle à mon père et dit « Vous devez arrêter de fumer. » Vous devez arrêter de fumer. Alors, je vois ici une phrase déclarative. Euh, le discours indirect, par exemple, on dit « Le médecin prévient à mon père qu'il doit arrêter de fumer. »« Qu'il... » Alors, je dois mettre ici « que... »« Plus il... » Pourquoi Parce que c'est une phrase déclarative ou discours indirect. Mais discours indirect c'est le entre guillemets. Vous devez arrêter de fumer. Pré prévient le médecin à mon père. Euh, je vais te punir. Alors, je dois mettre ici Mais Pourquoi Parce que c'est une phrase déclarative. On dit Mon père annonce à Bill qu'il va euh, le punir. Alors, te veut dire Bill. Et je, qui par ici, c'est le père. C'est mon père annonce mon père habile. Je vais te pigner. Alors c'est ça la façon de réécrire, phrases, euh, de réécrire les phrases, soit déclaratives, soit interrogatives ou discours direct. N'oublie pas qu'il y aura bien sûr des transformations au niveau de la ponctuation et au niveau de pronoms personnels et les possessifs s'il existe. Voilà. Euh c'est ça, la correction de deuxième activité. Alors, euh, on va corriger maintenant les exercices d'évaluation. Alors, euh, je dois faire des exercices d'évaluation lorsque je maîtrise, je retiens lorsque je maîtrise les exercices d'entraînement. Alors, je laisse les exercices d'évaluation jusqu'à la, jusqu la maîtrise et la compréhension totale. De la, de, de la leçon du cours euh, du, du discours euh, direct et du discours indirect pour sixième année primaire parce que c est, c est, ce cours-là c'est un peu profond alors correction j'ai mes on dit Saïd prétend qu'il ne va jamais au cinéma ça c'est ce qu'on appelle la transformation du discours direct au discours indirect voici le discours indirect Saïd prétend Voici le verbe introducteur au présent. Saïd prétend qu'il... Pourquoi on ajoute ici que Parce que c'est une phrase déclarative. Alors Saïd prétend quoi Qu'il ne va jamais au cinéma. Parce qu'il dit « Je ne vais jamais au cinéma ». Elle prétend cela. Alors Saïd prétend qu'il ne va jamais au cinéma. C'est un jeu de grammaire, c'est un jeu de conjugaison. Euh, et aussi de communication. Ça veut dire euh, comment, comment euh, rapporter le, le discours indirectement. Alors Fatima parle. Il dit « je J'accompagne ma petite sœur à l'école. » Alors Fatima assure qu'elle accompagne sa petite sœur à l'école. Fatima assure qu'elle accompagne sa petite soeur à l'école. Tous les matins, par exemple. Ou toujours, par exemple. Alors, les parents annoncent. Euh, assure ici, c'est le verbe introducteur, n'oublie pas. Euh, pourquoi, je, euh, pourquoi que ici Parce que c'est une phrase déclarative. D'accord C'est la même chose ici. Alors, les parents annoncent qu'ils partent en voyage maintenant. Euh, nous partons en voyage maintenant. Nous partons en voyage maintenant. Nous, vous dire les parents. Les parents annoncent qu'ils partent en voyage maintenant. Alors, c'est ça la correction de évaluation. Alors, tous ces... Que le type de, de ces phrases, c'est déclaratif. Pourquoi Parce qu'on a ici que... Alors, ça, il prétend qu'il, hein, Fatima assure qu'elle, voilà, les parents annoncent qu'il... Voilà. C'est un jeu, euh, euh, comme je viens de dire, c'est un jeu de communication, tout ce qui est rapport avec la communication, avec l'oral, tout ce qui a rapport avec... Euh, avec la conjugaison, le verbe, etc. On passe maintenant à la dernière activité. Des... Correction maintenant de deuxième activité. Je vais créer le paragraphe au discours direct. Alors, on a ici trois façons euh, d'écrire le discours euh, direct. Soit on dit « Salim travaille bien » ou « Salim travaille-t-il bien » ou « Est-ce que Salim travaille bien ?» Demande maman au professeur. Alors maman demande au professeur si mon frère Salim travaille bien. Alors lorsque je vois « si » au discours indirect, je dois transformer « soit, disons, aux phrases interrogatives de trois façons. Salim travaille bien, Salim travaille-t-il bien, est-ce que ça Salim travaille bien. Alors, le maître ou le prof euh, lui répond par « il doit fournir plus d'efforts. Il » veut dire Salim, « mon frère Salim »,« il doit fournir plus d'efforts. Tout simplement. J'aide, je l'aide, pour ne pas répéter encore Salim, on dit je l'aide à travailler, promis maman, c'est tout simplement. Maman promis qu'elle aide mon frère Salim à travailler. Le professeur lui répond qu'il doit fournir plus de d'efforts. Maman demande au professeur si mon frère Salim travaille bien. Alors, euh, qu'est-ce que je viens de faire Je viens tout simplement de corriger les activités de discours direct au discours indirect et aussi discours indirect vers le discours direct de cette façon. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement revoir plusieurs fois cette vidéo jusqu'à la maîtrise totale. Et rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Ce sera donc le discours direct et le discours direct, mais numéro 2. Au revoir et à la prochaine.